Euh, je pense qu'il y a euh, différents niveaux à la conversation, notamment, euh, est-ce qu'on parle de racisme entre interpersonnel, entre deux personnes et les interactions Ou est-ce qu'on parle de racisme institutionnel, de racisme systémique, quand il s'agit d'avoir affaire à des institutions, à l'école ou à la police euh, Parce qu'on peut être euh, noir au métis et avoir des papiers ou ne pas en avoir. On peut être noir au métis et avoir un nom, un prénom, à consonance étrangère ou pas. On peut avoir un accent ou pas. Et tout ça, ça va aussi euh, avoir un impact sur la manière dont le racisme va nous toucher, nous affecter à titre personnel. Donc euh, je ne peux pas répondre à cette question. En fait. Mais je suis obligée de reconnaître que euh, moi, en tant que personne métisse, et euh, le type de métissage que j'ai, le type de circonstances qui m'ont vu naître, euh, ont fait que j'ai énormément de privilèges sur d'autres personnes noires. Je peux plus facilement, euh, on va dire, trouver des moyens de m'en sortir dans certaines situations du fait d'être métisse. Pour pouvoir vraiment parler de ça, il faut aussi qu'on parle de colorisme et du fait que je suis métisse et que j'ai la peau plutôt claire. Je pense que le problème, il est aussi dû au fait qu'on confond souvent. On parle on parle du principe que quand on est métisse, ça veut dire qu'on a forcément un parent blanc, ce qui est certainement pas le cas en fait. Là, moi, quand je dis métisse, je parle en particulier, spécifiquement, des personnes qui ont deux parents, on va dire, d'origine différente, de culture, de continent différent, où il y a vraiment on va dire une, une, une dynamique de pouvoir très marquée entre ces deux origines là par exemple moi en ce qui si me concerne il se trouve que j'ai un parent blanc et un parent noir j'ai un parent européen né en Europe et j'ai un parent africain né en Afrique et donc pour moi ça veut dire ça mon métissage mais pour d'autres personnes ça va être par exemple le fait d'avoir deux parents métisses donc voilà il y a toute la problématique de la, du vocabulaire autour mais en tout cas moi quand je parle de métis de métisses quand je parle de moi, c'est de quelque chose de spécifique, c'est que j'ai un parent blanc et j'ai un parent noir. De ce que j'appelle le cul entre deux chaises, je pense que c'est quelque chose que je peux partager avec, avec, avec beaucoup d'autres de, de, de, types de personnes. Particulièrement avec le métissage, c'est le fait d'avoir en effet peut-être dans son foyer quand on a deux parents de culture différente ou deux parents de d'histoires de, ouais, de, de, différentes, euh, d'origines différentes, on a affaire peut-être à, à un mélange qui a lieu dans un dans le milieu familial. Donc du coup, ça peut complexifier les choses, mais euh, je pense que c'est pas forcément spécifique aux personnes métisses. Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont habituées à avoir le cul entre deux chaises, le cul même, la langue entre deux langues, en fait, même. Le, euh, je pense qu'il y a un, une sorte de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, une sorte de soupe ou de bouillie euh, euh, culturelle avec la mondialisation, qui fait qu'avec aussi des déplacements, on peut avoir des parents de nationalité française mais issus d'un autre continent, qui vivent en France, mais qui ont leur culture d'origine qui est de fait mélangée avec celle de la France et donc du coup l'enfant va bénéficier probablement des deux cultures. On peut avoir plein de cas différents au final mm -hmm. où il y a toujours cette histoire de, de cul entre deux chaises où on doit trouver un équilibre nous euh, entre différentes cultures qu on, qu on, avec lesquelles on a été éduqué ou pas, des cultures avec lesquelles, avec lesquelles on a renoué ou pas. Je pense que c'est voilà, des conversations qui sont très compliquées et je pense que... La seule manière de ne pas essentialiser le discours, c'est en fait d'envisager tellement de cas différents et d'essayer de trouver des, des, des, même des liens avec des cas qui ne sont pas dans le cadre de la conversation. Là, on parle par exemple métisse, ouais. et moi j'ai trouvé beaucoup de points communs que je pouvais avoir du point de vue de, de, de ce que je pensais être à mon métissage. En fait, j'ai vu que j'ai partagé ça avec d'autres personnes qui ont différents parcours. Euh, donc pas, je pense qu'on ne peut pas forcément essentialiser ça. C'est vrai que c'est curieux, parce que du coup, en plus, par, euh, par euh, culture métissée... En fait, ce que je trouve intéressant quand on est métisse, euh, c'est qu'on a un endroit privilégié aussi pour les projections euh, de toutes parts. De, de tous les groupes, de différents types de groupes, en tout cas de personnes non métisses et qui, qui essentialisent très facilement ce que c'est d'être métisse et comme disait Jade, Jade Almeida dans la vidéo sur Radio Néo Québec On va se poser la question, est-ce qu'on peut mettre fin au racisme en euh, mettant l'accent sur ces fameux enfants métisses et sur les couples interraciaux et tu me connais moi Cyril, lorsque j'ai fait une chronique sur une question, généralement c'est parce que j'ai déjà ma propre a, Tu as vraiment, ta position, tu as tes questions. Ma position tes... est claire, nette et précise. Non, <rire> non, les enfants mixtes et les couples interraciaux ne sont pas la solution au racisme. Et même lorsqu'on va, comme je vais le faire avec ma chronique, commencer à un peu gratter sur qu'est-ce que ça sous-entend cette question, pourquoi on a ces partages d'images et cette cette vision utopique de l'avenir qui va mettre fin au racisme, c'est ce la bourre, l'amour qui crée les ponts entre les différences. Pourquoi est-ce que c'est cette image-là qui revient comme la solution miracle Donc je vous disais, on va les gratter, on va jouer aux poupées russes. Que quand on pense métisse, on pense la personne qui se situe parfaitement au milieu, vraiment, de deux cultures, de deux standards de beauté, de deux continents, il y a une sorte vraiment d'essentialisation de, de, euh, ultime quoi, de ce que c'est que d'être métisse. Et, euh, et donc du coup, euh, en plus comme on pense tout le temps que Métis ça veut dire noir blanc donc du coup il y a vraiment ce, ce, ce truc au milieu. Et moi j'en suis je pense un bon exemple parce qu'il y a vraiment ce côté là où je suis, je suis noire mais pas trop. J'ai l'impression d'avoir été euh, d'une certaine manière, euh, d'avoir incarné euh, une certaine euh, image essentialisée en fait euh, de la métisse. Euh, ou des métisses en général, et en fait euh, quand on sait qu'en vérité le métissage ça ressemble pas que à ça et qu'on rencontre plein d'autres personnes métisses et qu'on voit en fait la complexité des histoires et des profils et, des, et même le, le, la, la diversité dans les physiques, euh, on se rend compte à quel point en fait il euh, y a aussi des choses qu'on projette de ce qu'on va prendre de chaque culture, de ce qu'on va prendre de chaque, euh, de, chaque, euh, de chaque parent par exemple, euh, en héritage, je sais pas, génétique, ou en héritage culturel ou familial, etc. C'est le fait que euh, le fait que j'ai un parent blanc et un parent noir. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit le côté blanc de ma famille, où j'ai pris, par exemple, toute une partie de ma culture qui était très rock, métal, la science-fiction. Alors qu'en fait, c'est totalement du côté de, bah, de ma mère noire euh, camerounaise, née né au Cameroun, euh, qui vivait en France maintenant qui m'a transmis ce côté-là et donc du coup tout le monde pensait, ou il y a beaucoup de personnes qui pensaient que c'était un héritage que je pouvais avoir du côté blanc de ma famille et ça en disait plus en fait sur les gens qui pensaient ça que sur la réalité au final. Et je pense que ça en tout cas m'a mis à un endroit assez privilégié pour comprendre comment fonctionnait le racisme en tout cas. Moi, je me considère métisse, je me considère noire, je me considère afro-descendante. Euh, je ne suis, pas... suis pas mal à l'aise avec les étiquettes. Je pourrais faire sans et en même temps, je suis... j'ai aucun problème à me... à me dire noire ou métisse. Euh, en tout cas, je me sens, on va dire... Je pense je pourrais dire noir politiquement parce que je sais qu'il y a un problème de négrophobie spécifique qu'il faut traiter et je me sens directement concernée par ça. Et je comprends tout à fait qu'il y a des personnes qui veuillent pas me considérer comme noire étant métisse. Et euh, au début ça me vexait vraiment beaucoup et en même temps euh, j'ai rien à prouver, j'ai pas envie d'être dans une performance de négritude auprès de quiconque. Euh, je pense que j'ai... Euh je me sens assez flexible avec les étiquettes, je me sens assez flexible en tout cas avec mes identités. Je ne me sens pas enfermée dans une quelconque identité et je pense que c'est assez fluide. Et euh, au final, je pense que c'est aussi... Euh, ça dépend en fait du contexte qui va révéler tel ou tel aspect de mon identité. Je pense qu'il y a des contextes où... Euh, moi, dans lesquels j'ai été euh, très minoritaire, même étant métisse, j'étais dans des environnements qui étaient très blancs. Donc du coup, je me suis sentie très noire. Mais quand je fréquente des endroits qui sont très très noirs, bah, je me sens peut-être moins noir C'est pour ça que je parle beaucoup de toile en fait, il y a ce côté très euh, euh, qui garde une forme mais en même temps qui est assez élastique en fait. La forme reste là, le système reste là, mais euh, par contre il y a des, des, des intersections qui changent de, de, de, de place, il y a des rapports euh, voilà, différents, des tensions différentes qui se font. Je pense que ce qui est compliqué, c'est que quand on parle de famille mixte, c'est encore une façon qu'on a en France de ne pas, euh, pas dire la race. Parce que quand on dit mixte, on veut dire mixte, enfin, voyez, mélangé, vous voyez quoi. Mais il euh, y a vraiment une, une, une famille racialement mixte un parent blanc et un parent racisé autrement, différent de blanc, un parent dans la norme et un parent qui, pas, qui ne fait pas partie de la norme. Euh, moi, pour moi, en tout cas, ça a été une expérience très difficile. Ça a été très compliqué, c'est toujours un peu compliqué. Je pense qu'il y a toujours cette histoire, oui, de, de, de, peut-être de tiraillement. Moi, je me suis sentie tiraillée à différents âges. Mais c'est surtout... En fait, c'est surtout parce que, le monde est, parce que le monde est raciste, en fait. C'est pas, pas l'essentialisation, le fait d'être autre métisse qui me rend comme ça. C'est le fait que euh, j'ai vu euh, de l'intérieur de ma famille comment euh, le monde recevait différemment mon père qui était un homme blanc et ma mère qui était une femme noire. J'ai vu euh, comment ils interagissaient avec les institutions, avec l'école, avec, avec la police, avec euh, euh, le, le secteur de la santé, avec, euh, avec tout ça. Et euh, je pense que c'est pour ça que je suis afroféministe au final. C'est parce que j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose de spécifique dans cette euh, intersection. En tout cas, euh, moi, j'avais eu euh, assez euh, d'occurrences et assez de dans mon entourage et dans mon dans mon étude dans mon histoire personnelle, mais aussi, je pense, dans bah, maintenant les, toutes les statistiques et les études qui sont faites sur le sujet, euh, je me suis rendu compte vraiment que ce monde était euh, misogyne et euh, était euh, négrophobe et misogynoiriste, et plus encore. Et euh, je pense que voilà, ça a été ça mon, mon expérience dans une famille mixte. Je pense que c'est le résultat un peu. Dans l'expérience d'une famille mixte, comme c'est mon cas, c'est-à-dire d'avoir un père blanc et une mère noire, euh, et euh, le type aussi d'origine de, de, de, de, de, de socio-économique dont ils viennent, les différents parcours qu'ils ont fait, qu'ils ont eu, et l'asymétrie totale qu'il y a, en fait, euh, du point de vue des privilèges, des expériences de vie, euh, de la violence aussi, euh, des types de violences euh, euh, interpersonnelles, euh, intrafamiliale et euh, depuis euh, l'extérieur de la cellule familiale et, euh, et notamment l'institution judiciaire aussi par rapport au fait d'avoir euh, d'avoir réussi à connu un divorce dans ma famille, qui m'ont rendu assez sensible à ça. Euh, pas sensible juste euh, me mettre à pleurer, mais juste euh, au moins comprendre et commencer à voir comment ça s'articule, comment ça se passe, et comment ça se met en place, comment on crée un contexte qui favorise certains types de discours euh, très dominants, euh, certains types de discours masculins, mas masculins et blancs, dominants, et euh, en fait euh, tout ce que j'entendais de la société en fait, euh, je l'entendais aussi depuis l'intérieur de la famille, car j'ai la majorité de ma famille qui est blanche au final, euh, à une époque en tout cas. Euh, euh, parce que aussi la notion de famille, c'est aussi quelque chose de, de, de mouvant hein, pour moi. Euh, donc, euh, une famille mixte, euh, voilà quoi, c'est compliqué. Pour contrer toujours cette idée d'avoir euh, le métissage comme, euh, comme parfaite euh, équilibre ou balance entre deux extrêmes, euh, ou euh, en tout cas, euh, nier une certaine diversité dans euh, les métissages. Et, euh, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est par exemple d'avoir rencontré déjà euh, aussi souvent euh, dans ma vie des personnes qui me ressemblaient euh, physiquement beaucoup plus que euh, mes propres sœurs. Et euh, de voir que moi, bah, dans ma famille, j'ai de la chance d'avoir, l'immense chance d'avoir deux sœurs. Et on ne ressemble absolument pas, toutes les trois. Et euh, euh, l'une d'entre elles est métisse et euh, on a des... Euh, des, des des caractéristiques physiques et de caractère qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et, euh, et, euh, et on a aussi été différemment reçu dans le monde dépendamment de, de, de, de certains, pareil, certaines spécificités qui n'ont rien à voir avec le fait d'être métisse donc euh, je pense que le fait d'avoir euh, d'avoir eu des sœurs ça m'a aussi permis de d'apprendre de, de, de, de, beaucoup et euh, moi c'est ce qui m'a fait comprendre euh, le colorisme, comme je disais, trois sœurs avec trois couleurs de peau euh, différentes, trois natures de cheveux différentes, euh, trois, euh, trois types euh, physiques et corp corpulence complètement différentes. Je ne prétends pas avoir tout compris mais euh, je pense que j'ai vite euh, capté qu'il y avait quelque chose euh, par rapport à ça et la, la concurrence qu'il pouvait y avoir aussi entre des sœurs euh, euh, sur une, une, scène, une scène romantique, euh, voilà, entre certaines traits physiques euh, parce qu'il y a des jolies métisses, il y a des métisses métis moins jolies, il y a un certain type de métisse qu'on apprécie. Quoi. On n'est pas toutes euh, Mélissa, métisse d'Ibiza au sein pointu en fait. Hein. Ça dépend toujours dans quel contexte on s'inscrit, mais en tout cas dans un contexte français et blanc, euh, ça, ça a voulu dire beaucoup de choses euh, différentes et on n'était pas reçu de la même manière, on n'était pas vu de la même manière dans le regard des hommes, que ce soit des hommes blancs ou des hommes non blancs. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui, qui montre à quel point on projette des choses différentes et comment en fait toute cette histoire de race est vraiment euh, euh, quelque chose qui, qui, qui existe dans l'esprit dans les, dans de l'autre en fait, tellement que moi je me suis vue renvoyer à des territoires tellement différents de la République Dominicaine à Cuba, en passant par euh, le Brésil et euh, euh, Madagascar, La Réunion, euh, l'île Maurice, l'Inde, le Pakistan, euh, le Maghreb... Euh, on, quand je ne dis rien sur mes origines les gens veulent jouer et veulent projeter sur moi des choses et au final j'ai tout entendu et ça m'en révèle, révèle juste plus ce que la personne projette sur moi et donc sur ses fantasmes c'est assez terrible et c'est assez désespérant en fait et donc, euh, en tout cas moi ça m'a vite fait comprendre que que j'y pouvais rien en fait, de la manière, quel que soit mon comportement, quel que soient euh, les choix que je fais, que ce soit des choix esthétiques, mon style, vestimentaire, ma façon de parler ou quoi que ce soit, bah, en fait, euh, ça n'est pas dans mon pouvoir de changer ce qui existe dans l'esprit de l'autre et ça m'est déjà arrivé de le même le dire aux personnes et de les interrompre. En fait, euh, tout ce qui va sortir de ta bouche, ça vient juste de ta tête et moi ça ne m'intéresse pas parce que ça n'a rien à voir avec ma vie ou ma réalité. Et je suis partie. Et je pense que maintenant, ça a été assez efficace, et je pense que je vais faire ça maintenant. Dans ma vie personnelle, je ne peux pas voir ça comme étant négatif, je peux pas voir ça comme... Et en même temps, je suis obligée de reconnaître que le fait d'avoir un parent français blanc, ça confère des avantages. Le fait que ce soit mon père, c'est qu'il m'a aussi transmis son nom de famille, donc du coup, ça rend aussi les choses plus facile du point de vue de la manière dont j'ai je, je, je, vécu euh, le racisme. Cette double situation qui fait que euh, quand je parle avec mon père, bah, en fait, lui, il ne sait pas de quoi je parle. Enfin, je suis une militante afro-féministe. Mais en fait, il voient voit ni le sexisme ni le racisme comme la plupart des, euh, des, personnes, euh, des personnes qui ont euh, son, son histoire, son, son profil ou des expériences communes, qui, qui ont grandi dans euh, l'universalisme blanc au final euh, et, euh, et qui ne sont pas forcément au fait de, du fonctionnement, des oppressions, des discriminations dans les faits. Et, euh, quand je parle de travail avec mon père, quand je parle de de, de plein plein de choses avec avec lui il comprend pas de quoi je parle parce que c'est c'est il me croit pas toujours en fait voilà j'exagère mais c'est pas que le travail hein. c'est dans plein de types de de, de domaines bah, en tant que je pense personne racisée euh, négativement par la société dans la société actuelle euh, on, on apprend à être très observateur on, on on n'arrête pas de nous dire qu'on est paranoïaque, mais en même temps on sait qu'on est observateur, parce qu'on doit s'adapter, on doit apprendre à s'adapter dans des contextes, euh, à toujours, euh, ouais, euh, quand on veut en tout cas survivre en contexte très minoritaire, ce qui a été mon cas, <rire> il a fallu que je m'adapte, et, euh, et donc du coup bah, on, on capte, euh, on capte des, les, la manière dont les gens nous voient, nous, euh, nous envisagent, et moi je voyais très souvent, euh, que des, quand je, je sors avec mon père par exemple les gens pensent que je suis, euh, je suis en couple avec lui ou je suis sa conjointe parce que les gens voient euh, un homme blanc d'une soixantaine d'années avec une femme métisse en tout cas quelque chose là euh, d'une trentaine d'années euh, voilà ça paraît, euh, ça paraît dans l'imaginaire français l'imaginaire colonial français dans le continuum co colonial bah, euh, ça choque pas ça choque moins euh, le fait euh, que je puisse être sa fille plutôt que sa conjointe alors que quand je suis avec ma mère, qui est une femme noire, qui est absolument pas, en tout cas, qui, qui ne, dans cet imaginaire-là, qui ne pourrait pas être métisse, les gens se disent, ah, c'est une mère noire avec des filles métisses, bon, et le regard qui est porté sur elle, en tant que femme noire, qui a probablement fait un enfant, des enfants avec un homme blanc, voilà, c'est plus dans ce, ce, cette manière-là. C'est pas systématique et tout, je dis pas que c'est toute la vie, 24h sur 24, mais... Euh, c'est comme voilà, on parle des choses qui ont un petit peu construit ce regard-là sur euh, ce cette, cette vécu de la race en France. Euh, ayant eu des parents divorcés, une, une famille euh, séparée, où je passe du temps avec ma mère et je passe du temps avec mon père séparément, bah, c'est aussi intéressant de voir comment ça fonctionne. Un mot de la fin Un mot de la fin Carte au Ok. Ça tourne ici, toujours ici ou pas Oui. Yes. Okay. Alors le mot de la fin, j'ai envie de dire, arrêtez d'instrumentaliser les personnes métisses pour nous vendre une version euh, fantasmée euh, de la France qui n'existe pas, pas encore en tout cas, euh, qu'on pourrait construire ensemble si on arrêtait de faire semblant de ne pas avoir les problèmes. Et euh, quand on parle de métissage, on parle de race. Donc euh, au final... Euh, se renseigner sur le racisme, c'est se renseigner aussi sur l'origine des mots. Je sais qu'il paraît plus cool parce qu'il y a une idéologie qui essaie de nous la vendre comme étant quelque chose de progressiste, mais si on étudie l'histoire du métissage, dans, surtout le métissage euh, dans mon cas de figure, c'est-à-dire euh, blanc et noir, euh, en tout cas européen et africain, euh, que ce soit partout dans les Outre-mer et les colonies départementalisées, euh, L'histoire du métissage est une histoire violente, une histoire de violence sexuelle terrible. Donc euh, soyons un petit peu réalistes, mettons ça en perspective et arrêtons de, de, ne, dire que, de ne parler que euh, de la moitié euh, la plus euh, glorieuse des concepts. Voilà, merci, à bientôt dans ma toile. Ok, euh, interview métissage 34. Ok, on a bien fait saturer les aules, on est bien. Ah ouais